Complexe de vitamine BNSP. Le produit convient aux végétaliens et aux végétariens. Les vitamines B sont essentielles pour notre corps. Ils sont impliqués dans de nombreux processus vitaux fondamentaux. Pour fournir pleinement à votre corps des vitamines B, vous devez manger beaucoup d'aliments. La vitamine B1, thiamine, peut être obtenue à partir de la viande, du foie, des reins, du sarrasin, des flocons d'avoine, du pain de seigle. Dans une plus petite quantité de B1 dans le son, les noisettes et les noix, la levure, les haricots, les pommes de terre, le maïs, les grains de blé germés. Peut-être obtenu à partir de la nourriture ne signifie pas toujours que nous l'obtenons vraiment. Les aliments raffinés, ainsi que ceux cultivés sur des technologies accélérées, avec l'utilisation de produits chimiques, n'accumulent pas la quantité appropriée de ces nutriments sur lesquels les ouvrages de référence demandent. La différence entre « il devrait y avoir beaucoup de vitamines » et « la teneur réelle en vitamines » est bien là. Cela explique la nécessité d'une introduction supplémentaire des nutriments les plus précieux sous forme de gélules, comprimés, cocktails. La vitamine B1, thiamine, est très importante pour le maintien de la santé. Il régule le métabolisme des glucides, des acides aminés, des acides gras. B1 a un effet polyvalent sur les fonctions des systèmes nerveux cardiovasculaires, digestifs, endocriniens, central et périphériques. Attire ton attention le contenu de la vitamine B1 dans le porc est dans une capsule du produit vitamin B complexe NSP. Une capsule du produit NSP contient 6 mg de vitamine B1, soit 545 des besoins quotidiens. La vitamine B2, riboflavine, régule les étapes les plus importantes du métabolisme. Il améliore l'acuité visuelle, la perception de la lumière et des couleurs, a un effet positif sur l'état du système nerveux, de la peau et des muqueuses, de la fonction hépatique, de l'hématopoïèse. La vitamine B2 devrait être présente dans ces produits, foie, œufs, fromage, fromage cottage, autres produits laitiers, viande, poisson, sarrasin, légumineuses. Ce n'est pas suffisant dans de tels produits, riz, millet, semoule, pâtes, pain à base de farine des qualités les plus élevées, la plupart des légumes, des fruits et des bails. Les besoins quotidiens en vitamine B2 augmentent avec les maladies. Avec gastrite avec sécrétion réduite de l'estomac, entérite et pancréatite chronique, hépatite et cirrhose du foie, certaines maladies des yeux et de la peau, anémie. Attire ton attention. La teneur en vitamine B2 des aliments riches en vitamine B2 est dans une capsule du produit vitamin B complexe NSP. Une gélule du produit NSP contient 6,8 mg de vitamine B1, 486% des besoins quotidiens. La vitamine PP, niacine, fait partie des enzymes les plus importantes de l'organisme, est impliquée dans la respiration cellulaire, le métabolisme des protéines et des glucides. Il régule l'activité nerveuse supérieure, les fonctions des organes digestifs, le métabolisme du cholestérol, affecte le système cardiovasculaire, dilate les petits vaisseaux. Plus dans les produits à base de viande, moins dans le poisson. Il y a beaucoup de niacine dans les céréales, les légumineuses, les noix, mais elle est mal absorbée par ces aliments. Les légumes, les fruits, les baies sont pauvres pour eux. Il y a peu de vitamines PP dans les produits laitiers et les œufs, mais il y a beaucoup de tryptophane, un acide aminé, à partir duquel la niacine peut être formée dans le corps. Le besoin en augmente avec les maladies du tractus gastro-intestinal. Il existe également un besoin croissant de vitamine PP dans les maladies du foie et des voies biliaires, l'athérosclérose et les maladies coronariennes, le diabète, la prise d'antituberculeux et d'autres médicaments. La vitamine B6, pyridoxine, intervient dans le métabolisme des protéines, des graisses, du cholestérol et des glucides. Normalise les fonctions hépatiques. Il est nécessaire à l'absorption des acides aminés et des acides gras essentiels par l'organisme. Il y en a beaucoup dans la viande, le foie, certains types de poissons, les œufs, les céréales, les légumineuses, les pommes de terre. Il ne suffit pas dans les produits laitiers, les légumes, les fruits, les baies. Besoin quotidien en vitamine B6 peut augmenter en raison de changements de conditions et de régime alimentaire. Plus il y a de protéines dans les aliments, plus il faut de vitamine B6. Le besoin augmente avec la gastrite avec une sécrétion réduite de l'estomac, les maladies de l'intestin grêle, entérite et du foie, l'athérosclérose, l'insuffisance circulatoire, la tuberculose et d'autres infections, la toxicose des femmes enceintes, l'anémie, les antibiotiques. Attire ton attention. La teneur en vitamine B6 dans les aliments riches en vitamine B6 est dans une capsule du produit vitamin B complexe NSP. Une capsule du produit NSP contient 8 mg de vitamine B6. C'est 571% de la valeur quotidienne. La folacine, acide folique, est nécessaire à la formation normale du sang. Il joue un rôle important dans le métabolisme des protéines, a un effet positif sur le métabolisme des graisses dans le foie. Contenu dans les produits, foie, légumes, choux, anette, persis, épinards, légumineuses, céréales, fromage blanc, fromage, œufs. Seuls les légumes frais sont une véritable source de folacine, puisque jusqu'à 90% de celle-ci est perdue lors de leur cuisson. Le besoin quotidien en acide folique augmente avec l'entérocolite chronique, après résection gastrique, hépatite et cirrhose du foie, prise d'antibiotiques. Attire ton attention. La teneur en vitamine B6 dans les aliments riches en vitamine B6 est dans une capsule du produit vitamin B complexe NSP. Une capsule du produit NSP contient 400 microgrammes d'acide folique. C'est 200% de la valeur quotidienne. La vitamine B12, cobalamine, est nécessaire à une hématopoïèse normale, elle intervient dans le métabolisme des graisses et l'absorption des acides aminés. Son action est étroitement liée à la folacine. La source de vitamine B12 est les produits d'origine animale, en particulier le foie, la viande, le poisson et le jaune d'œuf. Une carence en vitamine B12 dans le corps est possible avec une nutrition strictement végétarienne à long terme, sans lait, œufs, viande, poisson, et une mauvaise absorption de la vitamine dans la gastrite avec une sécrétion gastrique fortement réduite, après résection de l'estomac ou des intestins, avec antérocolite sévère, Maladies ailmentiques Avec ces maladies, les besoins en vitamine B12 augmentent. La teneur en vitamine B12 des aliments riches en vitamine B12 est dans une capsule du produit Vitamine B complexe NSP. Une gélule du produit NSP contient 24 microgrammes de vitamine B12. C'est 960% de la valeur quotidienne. La biotine, ou vitamine B7, est essentielle pour que le corps métabolise les glucides, les graisses et les protéines. Il joue également un rôle dans la régulation des gènes et la signalisation cellulaire et est associé à des cheveux, des ongles et une peau saine. De plus, la biotine est importante pour le développement du fœtus pendant la grossesse ainsi que pour la santé du foie. La biotine peut être synthétisée par des bactéries intestinales ou absorbée par les aliments. Les aliments les plus riches en biotine sont le foie et les produits à base de viande, le jaune d'œuf, le saumon, les noix et les graines de tournesol, les produits laitiers, les avocats, les patates douces. L'acide pantothénique, vitamine B5, est impliqué dans un certain nombre de fonctions importantes dans le corps, telles que la dégradation des graisses et des glucides pour l'énergie, la production de globules rouges, érythrocytes, la production d'hormones sexuelles et de stress et la synthèse de cholestérol. Comme les autres vitamines B, l'acide pantothénique ne s'accumule pas dans le corps. Nous devons puiser chaque jour de la vitamine B5 dans nos aliments. Dans une étude, les participants ont administré des régimes pauvres en acide pantothénique pour induire une carence en vitamine B5, tandis qu'une autre étude impliquait l'administration d'un antagoniste métabolique de l'acide pantothénique. Les résultats de ces études montrent que de faibles niveaux d'acide pantothénique dans le corps peuvent en effet entraîner le développement de conditions telles que fatigue, insomnie, dépression, irritabilité, vomissement, douleurs abdominales, infections fréquentes des voies respiratoires supérieures et pieds brûlants. Les aliments riches en acide pantothénique comprennent la viande et les produits laitiers, les champignons shiitake, les légumes, chou-fleur, brocoli, choux, navets, concombre, fruits de mer, avocats, fraises et pamplemousses. S'il n'est pas possible d'obtenir de la vitamine B5 à partir des aliments, des compléments alimentaires doivent être pris afin que le corps ne manque pas de cette vitamine et d'autres nutriments. L'acide pantothénique est sensible à la chaleur et à l'humidité, il faut donc privilégier les aliments non chauffés. Étonnamment, mais vrai. Toutes les sources riches en acide pantothénique ci-dessus, viande, produits laitiers, champignons, fruits de mer, nécessitent un traitement thermique, y compris en termes de sécurité alimentaire. Le traitement thermique détruit les microbes pathogènes et prévient les maladies infectieuses. Attire ton attention. La teneur en acide pantothénique des aliments riches en acide pantothénique est dans une capsule du produit vitamin B complexe NSP. Une capsule du produit NSP contient 40 mg d'acide pantothénique. C'est 667% de la valeur quotidienne. Le traitement thermique est nécessaire pour la prévention des maladies infectieuses et parasitaires. Le traitement thermique entraîne une perte de vitamines. En fait, cela résume la description des effets des vitamines. Pour que les vitamines B soient bénéfiques, elles doivent être utilisées en plus. NSP a enrichi la formule avec des extraits de plantes pour vous aider à mieux les absorber et à tirer davantage de bienfaits du complexe de vitamine B. La composition du produit est conçue pour maintenir un bon métabolisme énergétique et maintenir les fonctions psychologiques. Nous avons passé en revue les propriétés les plus appréciées des vitamines B, qui se caractérisent cependant par un spectre d'action beaucoup plus large. Pour une personne moderne, il est important d'obtenir tout le complexe de vitamines. Par exemple, les étudiants et les informaticiens ont besoin d'un complexe de vitamine B. La vitamine B1 est nécessaire pour une production d'énergie suffisante. B2, riboflavine. Affecte la santé du système nerveux, aide à maintenir une bonne vision. La vitamine B6 soutient en outre le système immunitaire. B12 est important pour l'hématopoïèse. Nous avons besoin de sang rouge sain, d'immunité, de vision et de bonne performance. Il ne fait aucun doute que l'alimentation quotidienne doit être formulée de manière à apporter à l'organisme les vitamines B. Se supplémenter en vitamine B semble être la solution idéale. Rappelons un fait important les vitamines hydrosolubles ne sont pas déposées. Ils ne sont pas accumulés en réserve et le besoin quotidien en est élevé. La formule du complexe de vitamine B est complétée par des bioflavonoïdes d'agrumes et de précieux extraits de plantes. Ce sont le romarin, le curcuma, la poudre de fleurs de brocoli, la poudre de feuilles de choux frisé, la poudre de racine de carotte, la poudre de betterave, la poudre de feuilles de romarin, la poudre de fruits de tomates, la poudre de rhizome de curcuma, la poudre d'extrait de bioflavonoïdes de pamplemousse, L'extrait de poudre d'espéridine bioflavonoïde, la poudre d'extrait de bioflavonoïde d'orange. Tous ensemble, les composants de ce produit apportent encore plus de bienfaits à votre santé. Dose quotidienne recommandée. Un comprimé par jour au repas. La société NSP met tout en œuvre pour votre santé et votre longévité. Soyez en bonne santé, vivez heureux pour toujours.